Bien. Ne cesse <diissant> pas d'endormir, bien au contraire, c'est même lui qui va prendre le contrôle et il active un stun immédiat. Nom d'un chien, il a pas apprécié la perte de regardez la piece, demek, Il y a eu re complet oh la sur la son la combo, c'est juste la impressionnant. On teste relativement bien vu. Belle fin de là-dessus, attention oh ah, là Ce décalage est fantastique et la barre de stun qui va s'activer C'est dangereux ça Oui, c'est vraiment dangereux, il va encore prendre l'avantage. un match-up qui commence à s'imposer un peu. Il a les bons ouais, réflexes pour ouais. finir la glissade avec scène, la kick. tôt, mais ça, ça part en oh. devant devant. Oh. Merci, oh. Il fait de grand le perfect main. Et oh. rendu Voilà Et là, on voit que le match-up oh. pas match pour Alex. Il n'y a pas trop d'arguments face à Camille. Il frise de temps. Ouais, a ah. Il a le temps et ça, c'est à lui de jouer. pour bon ou pas oh. Oh. Ah, Ça fait mal Ah, c'est douloureux Ah, c'est douloureux Il Attention, à relever. Petit voilà. on l'a relevé. Petit Vechy. On a rien à faire. Oh. Oh, le problème, c'est la... Mauvaise position mais ça c'est plutôt dû à la shop qu'il a bouffé Oh il a pas il a gardé le second point D'accord pourquoi pas Je pense que ça a même étonné Shaxx qui fait aucun combo ça Super alors, va, ouais. alors il punit tout mais il y a zéro combo hein. Alors oh, il, oh, stone, yeah, il va yeah. peut-être perdre le 7 Mais euh, il a perdu le 7 en faisant aucun combo Ce qui est merveilleux